Mon a pas testament, ici décidateur, à ah, moi moi t'es musicien. Si moi les mots, maman, moi n'a pas testé, moi. ça m'a la ramassé Ça m'a pas ramassé. <rire> ça, moi, pas ramassé. <rire> le gorge y gratte là. Mmh, faut boire un petit rond <rire> Il faut prendre le désinfectant. <rire> Dubois, comment elle est la réunion C'est Tigean. Bonne année. Bonne santé, meilleur vœux pour l'année 2021 Et oui, aujourd'hui c'est le premier tuto de l'année 2021 Donc euh, voilà, on a tardé un petit peu, mais c'est normal Donc bonne année, meilleur vœu Aujourd'hui nous voit Kalou Mascarenhas avec 4 accords Donc on ne change pas nos habitudes, hein. on commence de suite après l'intro Donc on voit les accords ensemble le do. Le do, le sol, le mi mineur, euh, le si mineur, pardon, le si mineur, le si mineur et le mi mineur. Ok. La rythmique de la main droite. Ba, haut, oh, ba, haut, oh, ba, oh, ba. Ba, haut, oh, ba, haut, oh, ba. Si, moi, maman, Mon na pas testé, moi. Ici, dessus la terre, moi, moi, t'es musicien. Si, moi, les mots, maman, moi, na pas testé, moi. Ici, dessus la terre, moi, moi, t'es musicien. Si moi, les mots, moment, moi, n'a pas testament. Tout ni moi, l'arrivée, tout ni ma repartie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ok, la musique commence sur le dos. Le dos. Sol, le si, et vous finissez sur le mi. Tout ça, une boucle. Donc, si moi les moments, mon apostéstamant. Sol, si, mi, do, sol, si, mi, do, sol, si, mi. Si moi les mots, maman Moi n'ai pas testament, Ici, d'ici la terre à Moi, moi t'es musicien Si moi les mots, maman Casse pas la tête pour moi Tout ni moi l'arrivée Tout ni m'a reparti la la la, la la la la la la la la La la la la la la Si Mi Do Sol si, mi, si moi les morts cousins, casse pas la tête pour moi Ah aussi les musiciens, de si la terre bondier, Si moi les morts cousins, laisse pas ces gars tomber Il faut lui va loin, comme un message bondier La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la il faut lui savoir loin comme un message bondier. il Aïe a tout dit. <rire> Donc voilà, le tuto se termine. Eh bien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit message en commentaire pour me dire si tu arrives à suivre mes tutos. Mets un petit pouce si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne. Ben si t'es pas abonné. Rejoins-moi sur Instagram et Facebook. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Doubois